Alors, fille à Ura, c'est la chanson des testadures, qu'à la testa dura Pardon, pour que les enfants puissent chanter, il faut euh, être dans une tonalité assez haute. Donc, on va mettre le capot assez haut. Testadura, quel ami. Voilà, ça c'est une petite composition personnelle que vous retrouverez sur l'album Chansons niçoise pour les enfants, qui est un quatre titres que, qui est en téléchargement sur toutes les plateformes, digne de ce se... mot.